bonjour Thomas Gomard. je vais vous présenter en, en, en quelques mots euh, vous êtes historien des relations internationales vous avez fait votre thèse de doctorat sous la direction du grand historien dans cette discipline des relations internationales Robert Franck professeur à la Sorbonne et cette thèse remarquable et remarquée a été couronnée par le prestigieux prix Jean-Baptiste du grande figure euh, des relations internationales elle était consacrée aux relations franco-soviétiques de 1958 à 1964 si mes informations sont bonnes autrement dit pendant les cinq premières années du premier mandat du général de Gaulle et vous avez pu, vous avez publié plusieurs ouvrages depuis lors vous êtes membre depuis 2004 de l'institut français des relations internationales qu'on connaît sous le nom d'IFRI, centre de recherche indépendant créé en 1979 par Thierry de Montbrial et puis vous en êtes le directeur depuis 2015. Votre précédent ouvrage était intitulé « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques » a été publié en, en 2021. Cette fois-ci, depuis le 24 février 22, il n'est plus question de guerres invisibles, hélas. Celle qu'a déclenché Vladimir Poutine est, est particulièrement visible et exposée. Ce qui n'empêche pas qu'il en existe encore d'autres invisibles et, ou qui peut en advenir, aussi, hélas aussi, de nouvelles. Votre livre est une sorte de détecteur comme ça, que je l'ai lu de détecteurs, non pas de mensonges, mais d'ambitions, euh, pas n'importe lesquelles, les ambitions étatiques, comme dit la, la, la couverture. Et il y a un sous-titre les ambitions de neuf grandes puissances, dix si l'on ajoute la France, qui fait l'objet de votre épilogue, mais qui est aussi une sorte de fil rouge, puisque chacun des chapitres euh, se termine à chaque fois par euh, la relation avec la France. L'originalité de la structure de votre ouvrage tient dans le fait que vous avez voulu vous situer dans trois dimensions, dans les trois dimensions. La terre, la mer et le ciel. Et que dans chacune de ces trois grandes parties, vous traitez trois grandes puissances à chaque fois. Sur terre, la Russie, la Chine et l'Allemagne avec son fameux et désormais célèbre changement d'époque. Sur mer, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde. Et puis, dans le ciel, la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors, je précise que le ciel n'est pas, euh, comme on dit en matière militaire, l'air et l'espace. Là, c'est le ciel plutôt transcendantal, euh, puisqu'il s'agit des croyances religieuses hein, qui s'expriment dans ces trois États que je viens de citer Turquie, Arabie Saoudite et Iran, qui jouent un rôle majeur en Méditerranée et au Proche-Orient, Moyen-Orient. Alors, on va reprendre chacune un peu de ces grandes puissances. Mais avant, peut-être en guise de première question. Je voudrais revenir sur votre point introductif, qui est de, de, de portée plus générale. Vous écrivez, euh, page 10, « Nous avons échoué à orienter le destin. Et puis plus loin, là encore je vous cite, « Rattrapés par la guerre à notre corps défendant, nous devons remiser bon nombre de certitudes pour comprendre et, si possible, agir. » Alors on a le sentiment que, que parmi les États européens, la France figure peut-être figuré parmi les plus naïfs parmi les plus atteints de cécité stratégique et parmi ceux qui cherchent le moins à comprendre les ambitions des autres puissances et même si je vous ai bien lu à reconnaître ces puissances parfois justement est ce que je vous ai bien compris vous avez très bien compris <rire> et merci beaucoup pour euh, d'abord pour euh, cette lecture très précise et merci pour votre invitation euh, cher jean je suis très heureux de, de participer à cette euh, réunion réalisée par euh, L'ibriérium Mola, je suis d'autant plus heureux de le faire que pour tout vous dire, euh, j'ai écrit Les ambitions inavouées en grande partie à Bordeaux cet été. Voilà. Donc c'est des raisons pour lesquelles j'ai accepté sans hésiter l'invitation de l'ibriérium Mola, puisque nous, nous sommes installés euh, en août avec ma femme et mon fils, pas très loin d'ici. Euh, ils m'ont peu vu. J'ai beaucoup fréquenté librairie Mola l'après-midi, mais le matin, euh, j'essayais de répondre. Euh, aux consignes exprimées par Nathalie Richer mon éditrice, ici présente et que je, je salue aussi. Voilà, C'est de la maison, voilà, je... la maison Talandier. Voilà, de la maison Talandier qui m'encourage depuis l'affolement du monde. Euh, non, vous m'avez très bien lu et, et merci beaucoup pour, pour cette euh, à la fois cette introduction qui faisait parfois un peu éloge funèbre, c'était à la limite de l'éloge funèbre mais euh, je je ne prends pas mal à ce stade. Euh, non, pour votre lecture très précise, plus, plus sérieusement. Oui, nous avons échoué à orienter le destin, si vous voulez. C'est parce que je commence ce livre par euh, une des réunions qui m'a le plus marqué dans le cadre de mes activités euh, à l'IFRI. J'ai rejoint l'IFRI en, en 2004. Comme vous, au départ, je suis universitaire et puis j'ai choisi la voie des, des, du think tank. Et il se trouve qu'en 2005, je m'occupais à l'époque, à l'IFRI, de, de tout ce qui avait trait à la Russie, ce qui est mon, mon sujet de, de, de prédilection. Et euh, j'ai été participer à un séminaire à Potsdam, qui était présidé par euh, Van Viseker, qui était l'ancien président fédéral de la République fédérale d'Allemagne, un grand monsieur, euh, il y avait 26 participants, j'étais le seul français, voilà, j'étais très junior à l'époque, euh, et il y avait des, des représentants de l'entourage immédiat du président Poutine, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Américains. Et cette, euh, cette réunion a été tout à fait décisive pour moi pour deux raisons. Je le raconte en introduction du livre, c'est que le président Van Wiesecker était francophone. Euh, il m'a appelé un moment en me disant « Écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose ». C'était un jeune Français qui commençait en histoire. Et il s'était renseigné sur mon parcours. Et il m'a emmené voir euh, les archives qui étaient exposées à Potsdam et notamment le plan de démembrement euh, du Reich préparé par la diplomatie euh, britannique euh, en 40, début 45 Et en me disant « Voilà à quoi nous avons échappé ». Et si j'ai une chose à vous dire, voilà, vous commencez votre carrière professionnelle, moi je suis évidemment il est décédé depuis, je, je, je suis proche de la fin. Euh, il y a une chose très importante, c'est la réconciliation franco-allemande. Ça, je l'ai gardé euh, précieusement, même si je ne suis pas germaniste, et euh, c'est quelque chose que je garde toujours à l'esprit, parce que c'est évidemment, cette conversation m'a beaucoup marqué. Et puis la deuxième chose qui est importante par rapport aux ambitions inavouées, c'est que quand j'ai écrit le livre, j'ai repris le rapport de cette fameuse euh, conférence de, de juin euh, 2005, et c'est tout à fait fascinant de relire ce rapport qui était organisé par euh, la fondation Corber, la Corber Foundation, qui est une fondation allemande très, très active et très puissante, puisque quand vous relisez les choses, euh, presque 20 ans après, vous avez à la fois les germes d'une possible coopération très étroite et les germes de possibles confrontations directes. Et nous avons échoué à orienter le destin parce que j'ai choisi de faire de la Russie à l'IFRI. J'ai déployé beaucoup de temps professionnel pour nouer des contacts en Russie. J'ai vécu, j'ai étudié euh, et en Ukraine. Et je ne pensais pas, très franchement, en 2006, que 1, euh, la Russie aurait cette, une telle centralité... Et je ne pensais pas que nous en serions là pour, pour mmh. dire les choses. Et effectivement, il y, y a un échec, et à mon avis un échec euh, probablement beaucoup plus lourdement ressenti par euh, la génération de, de Van Viseker, celle qui lui a suivi, mais même pour la mienne. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que ma vie professionnelle commence en 2004 à l'IFRI. Euh, j'ai noué euh, énormément de contacts et des amitiés euh, en Russie. Euh, qui, pour malheureusement euh, un grand nombre d'entre elles, sont aujourd'hui euh, rompues, mmh. euh, tout simplement parce que euh, les collègues ou les amis russes ne peuvent euh, ne peuvent plus ou ne souhaitent plus euh, interagir. Donc oui, nous avons euh, nous avons échoué. Et ensuite, sur euh, la deuxième partie de votre question sur la France, sur la France et notre nombrilisme stratégique, il y, y a deux choses un peu sur une veine. Mmh. Vous l'avez compris, je suis pas d'une nature euh, Polémique, mais il euh, y, y a deux expressions peut-être pour euh, exprimer poliment euh, une forme, dirais-je, de colère. C'est euh, ce que j'appelle le nombrilisme stratégique, et puis c'est la désinvolture géopolitique. Alors, le nombrilisme, euh, le nombrilisme stratégique, je l'ai éprouvé euh, en participant à des travaux prospectifs pour, euh, dans le cadre du ministère des, des Armées, et notamment à la revue stratégique euh, qui avait été. Euh, commandé par le président de la république en 2017 tout juste élu à la ministre des armées et j'avais eu la chance de faire partie du comité de rédaction de, de cette revue stratégique avec deux intervenants extérieurs dont j'étais et ça a été tout à fait passionnant puisqu'en trois mois on avait dû faire une sorte d'analyse mmh. euh, du contexte du contexte du contexte stratégique Et ce qui m'a beaucoup frappé en fait c'est que c'était très intelligent très cohérent mais qu'on a euh, absolument pas passer de temps sur euh, au fond euh, qu'est ce qu'on pense les autres ou qu'est ce que les autres ont, ont envie de faire et je considère qu'une stratégie commence à exister lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie Merci. et donc cette c'est l'idée celui si des ambitions inavouées est née probablement là et puis euh, après euh, l'affolement du monde 2019 après euh, guerres invisibles elle, elle, est, elle est réapparue euh, de manière euh, de manière très nette euh, L'été 2000-2021, j'ai commencé le livre en novembre 2021 et je l'ai fini en, en, novembre, en novembre 2022. Et puis la deuxième, la deuxième formule, c'est des aventures géopolitiques parce que je crois que nous sortons d'une époque, je dis ça du tout sans aucun esprit de polémique, mais nous, nous sortons d'un enseignement des relations internationales qui s'est beaucoup basé sur le transnational, sur le fait, le fait social comme matrice au fond la vie internationale certains auteurs considérant au fond que la géopolitique c'était quelque chose de tout à fait sorti du champ qui n'avait plus de raison d'être et quand on parlait de géopolitique et comme on fait à l'IFRI, on était souvent taxé un peu d'être des casse à boulons un moi l'expression mais obsédé par les questions militaires et ça pour le coup je n'y sans doute est ce lié à ma formation d'historien mais je n'ai jamais adhéré à ce discours qui est un discours on ne pas entendre un débat académique, mais un peu de politiste par rapport à un, à un discours d'historien mais qui a prospéré. D'autant, je, je, je vous interromps parce d'autant je rebondis sur ce que vous dites parce que page 12, vous écrivez que cette guerre, dont vous parlez de la guerre Russo-Ukrainienne, hein, apparaît comme anachronique. C'est exactement dans le prolongement de ce que vous dites à ceux qui faisaient rimer mondialisation avec démilitarisation depuis 1981 donc ça va bien au-delà j'allais dire simplement d'une approche euh, presque théorique c'est-à-dire les européens hein, euh, elle ne l'est pas du tout pour ceux qui voient le monde à travers la rivalité des puissances au premier rang desquelles les russes les Américains et les Chinois et là on voit bien quelque part que ça va bien au-delà du cas de la France c'est plutôt les européens dites-vous qui ont pensé que la mondialisation était synonyme de démilitarisation Alors, il, y a, oui, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les Européens, à mon avis, euh, ont commis l'erreur suivante, qui était de croire euh, que l'ensemble du monde voulait vivre comme eux. Et la deuxième erreur, c'est aussi de se voir comme une une bulle dans un environnement euh, stratégique qui se transforme très rapidement euh, à leurs dépens. Et sur un plan personnel, si vous voulez, par rapport à la formation intellectuelle et les choix d'orientation professionnelle, ouais. il se trouve que j'appartiens à la, à la dernière génération, à avoir fait son service militaire, juste la 99-12. Euh, et donc, c'était très mal vécu, ne serait-ce à ce moment-là, que de faire son service militaire quand on était les jeunes universitaires. Voilà. Euh, c'était pas du tout quelque chose de considéré comme naturel. Et moi, ça m'a beaucoup. Faisait fin à, fin à midi, oui, là, ça, ça faisait fin d'amis, absolument. Mmh. Ce mmh. qui n'était pas du tout mon cas. Mais euh, en revanche, j'ai pris ça très au sérieux en réalité. Euh, ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi le choix de l'orientation professionnelle ensuite vers, vers l'IFRI plutôt que vers, vers l'université. Et si vous voulez, ça je l'ai renforcé par ma pratique de la Russie. C'est-à-dire que j'ai vécu à peu près un an en, pendant mes études en, en Russie avec différents séjours. Et ensuite quand j'ai rejoint l'IFRI, je passais à peu près entre 40 et 60 jours par an en Russie, entre 2004 et, et, et, et 2010. Et au fond, quand vous êtes en Russie, vous comprenez ce que veut dire la force militaire, la force brute, ce que signifie pour un État euh, les questions stratégiques. Et, et, et ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le dans le livre, c'est que la, la, la formation qui était la mienne au départ très française, très classique, mais que j'ai éprouvée au sens expérimental du terme, euh, mise à l'épreuve en quelque sorte, euh, à la fois en Russie, avec donc un une approche géopolitique complètement différente et très déstabilisante quand on est euh, formé au classicisme, mmh. par le classicisme français. Et je l'ai également éprouvé au Royaume-Uni, où euh, là aussi la dimension euh, géopolitique aux relation internationale est, est probablement beaucoup plus brutale euh, que euh, celle qui est euh, enseignée euh, en français. Et donc si vous voulez, c est, c est, c est, je dirais c'est sur ces trois matrices, la française, mmh. la britannique et la russe qui m'ont beaucoup encouragé à toujours dire mais euh, voilà il faut peut-être passer plus de temps à essayer de comprendre ce que les autres ont en tête et donc les ambitions les ambitions inavouées eh bien c'est un renversement de perspective en disant voilà je vais essayer de manière synthétique de prendre ces, ces neuf euh, ces neuf puissances de parler de puissance même si euh, c'est un terme qui euh, qui déplaît et euh, de proposer ma propre interprétation c'est-à-dire comment je vois comme directeur de l'IFRI, avec les lectures qui sont les miennes, l'expérience qui sont les miennes, le livre est aussi très nourri des multiples contacts et discussions que j'ai en permanence dans oui. le cadre de, de, de l'IFRI, ça c'est une des grandes chances de, de l'IFRI, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup beaucoup de, de personnes différentes. Euh, comment, au fond, arriver à proposer euh, aux lecteurs, si vous voulez, une, une interprétation personnelle, alors très critiquable, hein, mais de dire, voilà, novembre 2022, je vois le système de contraintes qui s'exerce sur la France par ces neuf puissances de telle manière. Ces neuf pays étant, ayant été choisis fondamentalement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils touchent à euh, la dialectique entre euh, où est-ce que je prends de l'énergie et où est-ce que je vends des armes, mm -hmm. regardez bien. Et puis la deuxième, c'est évidemment aussi euh, le système de nos alliances versus nos systèmes, notre système de partenaires ou d'adversaires. Alors vous évoquiez euh, dans votre propos euh, l'influence euh, britannique, hein, euh, ce qui est peut-être qui explique aussi que euh, dans ce, cet ensemble euh, européen, encore que euh, le Royaume-Uni, on, on connaît son statut à part dans cette, dans cette situation, a peut-être été euh, plus lucide ou plutôt euh, que d'autres. Mais on, on, va y, on va y revenir, parce que dans votre ouvrage, toujours en introduction, vous dites et si vous reprenez ça à la fin il faut faire de la stratégie il faut faire de l'histoire pour comprendre les choses hein. et vous citez deux, deux grandes références pour vous arnold Toynbee, euh, donc disparu en, en 75 à, à l'âge de 86 ans je rappelle mais, mais je, je parle souvent de contrôle que son premier travail euh, a été consacré au génocide des arméniens en 2015-2016 hein. je dis ça parce que c'est c'est pas c'est pas rien hein, euh, comme, comme on recherche euh, et c'est un livre qui est sorti en, en, en 2016 en, en 1916 que j'ai dit 2015, 2015 en 1916 excusez-moi hein, voilà euh, et puis le, le, un le... test d'attention <rire> oui, oui, merci et le, et le deuxième c'est le général André Beaufre alors lui qui a une histoire extraordinaire hein, quand même euh, quand il est jeune officier, il fait la guerre du RIF, alors cette fois-ci en 1921, je vais pas me tromper, et, et puis il termine alors, le grand officier à l'OTAN euh, en, en, en 61, 40 ans plus tard. Et euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté ces deux ces deux figures tutélaires, Tungbi d'un côté, Beaufre de l'autre Il y, y, y a dans tout livre, il y a ce qu'on a raté que j'ai raté certainement moi la lecture. Non, en fait. vous, non, votre lecture est parfaite. Non, non, C'est-à-dire qu'au départ, euh, je voulais incarner, si vous voulez, euh, la terre, la mer et le ciel par une grande figure ah, intellectuelle et stratégique. Bon, et puis, c'était. Euh, ça sera pour un prochain livre. Oui, euh, mais du coup, je me suis rattaché à ces, à ces deux figures que je fréquente, euh, que je lis très régulièrement depuis, euh, depuis longtemps. Euh, pour, pour deux raisons. D'abord, Tonby est une personnalité assez incroyable. Euh, il se trouve qu'il a été pendant des années euh, le directeur de la recherche de Chatham House, qui est le grand think tank britannique avec lequel j'interagis en permanence. On peut, dans l'univers des think tanks, on si on veut, peut tout dire à condition que ça ne sorte pas de. Voilà, alors, vous avez les, effectivement les règles de Chatham House qui sont les règles que nous utilisons dans notre métier, c'est-à-dire le principe de non-attribution. On, on, on, on peut utiliser des propos, mais pas les attribuer. Et euh, Chatham House est l'ancêtre, si vous voulez, et le modèle, d'une certaine manière, euh, pour pour sauf qu'il a été créé, d'ailleurs, à Paris en 1919. C'est-à-dire que dans le cadre de la Conférence de Paris, les Britanniques ont décidé de créer Chatham House et ensuite s'est installé à Londres. Et les Américains ont créé le Council on Foreign Relations. Bon. Et donc tonby si vous voulez, ça fait partie dans chaque profession avant qu'on commande qu cette cette, euh, cette conférence vous vous référiez à vos, à vos maîtres et bien au fond tonby c'est une sorte de figure tutélaire euh, dans l'univers des think tanks puisqu'il a, il a occupé euh, ce poste pendant je ne sais plus 25 ans et puis surtout il a une œuvre absolument considérable euh, d'historien des civilisations avec une réflexion euh, un peu à la Spengler sur les, les, les, diffé les différents types de civilisation la manière dont elles évoluent, elles meurent, etc. Avec des, des, des enseignements politiques moins brutaux que ceux de, de Spengler, parce que britannique. Euh, donc c'est tout à fait intéressant de le relire. Il euh, y a un côté à la fois démodé et extrêmement puissant, je trouve. Et André Beaufort, la, la, la, le contact est un peu différent. Il se trouve que euh, après ce fameux service militaire j'ai enseigné huit ans à l'école spéciale militaire de saint cyr euh, où, où l'endroit euh, détesté par euh, les sous-lieutenants c'est ce qu'on appelle la dger direction générale de l'enseignement et de la recherche puisque les enseignants civils dont j'étais sont qualifiés par les élèves de rats voilà. Essayer de, de, de vous représenter l'état d'esprit. Et il se trouve qu'à l'entrée de la DGR, euh, j'avais remarqué une petite plaque sur laquelle les élèves s'étaient les Rangers euh, commémorative à la mémoire d'André Beaufre. Et donc je connaissais pas André Beaufre. Ouais. Et puis je me suis je me suis intéressé à André Beauffre, Et j'ai vu que André Beaufre avait écrit une introduction à la stratégie, laquelle avait été re, re, republiée par l'Ifri au début de l'Ifri. Et c'est un texte que je recommande, qui t'empoche. Hein, je recommande à tout le monde parce que c'est un texte d'une concision en 200 pages euh, qui explique au fond ce qu'est un raisonnement stratégique, de manière dans une écriture très limpide, euh, et qui dit des choses aussi simples que euh, un raisonnement stratégique, c'est tout simplement une capacité à établir un ordre de priorité. Alors ça semble évident dit comme ça, mais ça a des implications très lourdes. Il <coughs> définit la stratégie comme la dialectique des volontés, hein, c'est-à-dire qu'il voit toute relation stratégique comme une dialectique des, des volontés et puis ensuite il a aussi des formules euh, indiquant que à chaque situation correspond une stratégie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de en la matière il n'y a rien de reproductible il n'y a pas d'habitude à prendre au contraire un effort de discernement euh, consistant à euh, voir chaque situation bon et alors, évidemment ça m'a beaucoup aidé pour euh, pour le livre dans euh, l'état d'esprit que j'ai décrit précédemment c'est-à-dire de de, de de partir du principe ben C'est l'interprétation que je donne que j'assume comme telle avec mes biais, mes, mes préoccupations plus marquées dans un certain domaine que dans un autre. Je suis très, très, très concentré sur les questions énergie et énergie climat. J'essaie de développer toute cette, toute, toute cette dimension, mais je le dois en partie si vous voulez. À cette, à cette idée chez Beaufre de essayer de comprendre chaque situation et de lire la stratégie de l'autre et ensuite d'inventer sa propre stratégie pour l'autre et puis effectivement vous l'avez rappelé mais peut-être pas le, le, le, le développer le, le parcours euh, euh, du, du général Beaufré est, est tout à fait euh, remarquable vous avez, vous avez rappelé le début et la, et la et la fin de sa carrière moi je m'intéresserai au milieu de sa carrière parce qu'en fait il participe comme jeune capitaine à la mission franco-britannique qui se rend à moscou en août 1939 pour essayer de d'envisager une alliance de revers, et cette, euh, cette délégation donc avec d'éminentes personnalités est reçue euh, le 23 août 1939 pour s'entendre dire que l'URSS a signé euh, le pacte un pacte célèbre oui. voilà. Alors, et donc on, ce on... livre, pardon, je l'interromps. Ah. Ce livre, il a, il a, il a il est chez Perrin, a été republié. S'appelle l'an 40, où le général Beaufre raconte ses ah. souvenirs. C'est un livre absolument remarquable. Alors, on entame là, la première partie sur terre, et, et je voudrais démarrer par euh, ce, que, ce que vous évoquez, page page 38, Sbizniev Brzezinski, euh, ancien conseiller pour la sécurité nationale de, du président Jimmy Carter entre, entre 76 et 80. Et dont le livre le plus connu, c'est Le Grand Échiquier. En 97, donc il n'est plus du tout aux affaires, euh, et il dit dedans vous, vous rapportez ses propos que sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Alors, il y en a un qui a, j'ai bien compris cette phrase, c'est Poutine, hein euh, et, et, et, vous, et vous dites aussi ça, c'est, je crois, un passage très fort. Là, votre livre démarre dire, euh, sur un, un pied élevé. Pour autant, vous dites que les grandes puissances occidentales ont beaucoup de mal à comprendre ce que l'historien Timothy Snyder appelle en 2010 en Europe les terres de sang, hein, SANG. Euh, je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que cette notion et, et, et comment le fait que justement les puissances occidentales ne, ne le comprenant pas, ces terres de sang, ont beaucoup de mal à comprendre. Euh, à la fois les réactions des populations ukrainiennes polonaises biélorusses euh, lituaniennes lettones estoniennes en confondant d'ailleurs tout ça improprement hein, sous l'appellation pays balte ou état balte alors que c'est quand même très différent à l'intérieur euh, que qu'est-ce qu qu qu qui se passe dans ces terres de sang qu'est-ce qui s'est passé aussi je, je rappelle que nous commémorons euh, les 80 ans je crois que c'était hier de l'insurrection du ghetto de varsovie ou aujourd'hui. C'est une question redoutable, parce que c'est une question très complexe, si vous voulez. Elle est redoutable parce que vous avez dans l'univers des think tanks une sorte de référence, de révérence, dirais-je, à Brzezinski. C'est-à-dire que, ah oui, Brzezinski a dit ça en 1997, et en fait, cet argument consistant à dire à partir du moment où l'Ukraine est séparée de la Russie s'il y a un endroit où il a été lu et compris c'est à Moscou et je rappelle d'ailleurs dans le livre ça ça va être rapporté par des entretiens que dans l'équivalent euh, russe du là où on forme les généraux russes dans la bibliothèque de cet endroit il y a quatre livres traduits oui. euh, tra quatre livres étrangers traduits dont brzezinski euh, et je pense que Brzezinski écrit dans un contexte très particulier. Il a été euh, aussi, il a joué un rôle tout à fait décisif, comme euh, euh, dans ce réarmement euh, idéologique américain des années 70, des années 60, des années 70 euh, contre le communisme. Il était d'origine polonaise. Euh, et effectivement, c'est une référence presque obligée dans l'univers des think tanks et une référence, à mes yeux, euh, trompeuse. Alors, moi j'ai lu brzezinski dans mes premières dans mes premières années et je pense que j'ai fait j'ai été victime de ce que j'essaie d'expliquer dans le livre un peu plus loin euh, de ce que j'appelle euh, le problème russe de la france qui mmh. a diffère, différentes composantes dont l'un d'entre eux est une lecture très grand russe de l'histoire européenne et d'une certaine manière brzezinski qui n'est pas un historien mais un un peu un, comment dirais-je oui un politiste à la fois un, un très grand universitaire ayant eu une expérience comme c'est possible aux états unis euh, de gouvernement au plus haut niveau euh, n'est pas contribue alimente d'une certaine manière cette cette, cette vision très grand russe et je veux dire qu'à titre personnel la lecture du livre de snyder euh, terre de sang a été un choc euh, intellectuel et m'a euh, conduit à modifier mon bon, regard de la russie Mmh. Euh, et de ces pays. Alors ces terres de sang, c'est pour faire simple, la bande de pays entre la Baltique et la mer Noire qui sont les grands brûlés euh, du 20e siècle puisque euh, ils ont eu à la fois euh, le nazisme et le soviétisme. Voilà. Euh, et donc euh, Snyder explique que c'est 14 millions de morts euh, en particulier en Ukraine puisque c'est quelque chose là, là aussi qu'on a qu'on redécouvre avec cette avec cette guerre d'ukraine mais qui était peu enseignée et d'une certaine manière peu connu c'est à dire que quand vous parliez de l'ukraine avant euh, on va dire avant 2014 euh, au fond on euh, connaissait le lot de mort oui, et enfin, voilà personne connaissait le lot de mort ou très peu de personnes et puis vous êtes vous êtes très vite en france dans une dans une lecture où entre berlin et moscou au fond il n'y a pas grand chose mm -hmm. euh, et puis oui au fond l'ukraine ben, ça parle russe donc c'est le c'est c'est le monde russe et je, je reconnais, si vous voulez, l'ignorance la, la, la, la, qui était la mienne. Même si je, même si je suis allé en Ukraine assez tôt, euh, et même si à l'IFRI, on a, on, a, on a toujours eu, des, on a eu dès 2007-2008 des travaux réguliers sur l'Ukraine, notamment sur Sébastopol. Je pense à ceux conduits par mes collègues Tatiana kastouieva et Dominique fine à l'époque. Mais le fait est que le livre de Snyder est un très grand livre. Est un très grand livre. Euh, D'abord dans sa construction et dans, le, et dans, dans, dans, la, la, dans ce qu'il révèle, si vous voulez, euh, dans ce qu'il dévoile euh, historiquement. Euh, il se trouve par ailleurs que Snyder désormais euh, joue un rôle politique de tout premier plan pour la cause ukrainienne, hein, qui a conduit notamment à être auditionné par le Conseil de sécurité euh, des, des, des Nations Unies. Avec cette idée en fait que euh, il y a une nation ukrainienne qui a qui n'a pas été reconnue euh, et qui a euh, souffert euh, alors plus ou moins c'est une sorte de comptabilité macabre mais qui a souffert euh, encore une fois des deux totalitarismes du, du 20e siècle et donc si vous voulez dans l'idée aussi de mettre sous l'aspect terre la russie la Chine et l'Allemagne, il y a cette idée euh, qui, est évidemment, qui était un peu délicate à mettre en scène c'est que ce sont les trois totalitarismes du XXe siècle. Mais oui, c'est ce que vous dites. Voilà. Et les deux premiers, de mon point de vue, sont dans une rechute, oui. euh, alors que l'Allemagne euh, apparaît comme euh, une sorte de modèle démocratique vertueux au sein de l'Union européenne. Bon, et euh, ce que j'essaie aussi de dire sur. Euh, le parcours et, et, et, et la trajectoire prise par l'Allemagne, c'est qu'il y a eu au fond un, un, un travail dit de mémoire. Au fond, l'Allemagne a accepté euh, son statut de battu et euh, de défait euh, et a fait tout un, tout un travail d'introspection historique qui lui a été imposé par les vainqueurs, euh, ce que la Russie n'a jamais fait, puisque non. précisément la Russie se considère. Et je pense que c'est le projet de Vladimir Poutine dans une sorte de continuation de la grande guerre patriotique de 1945. On n'aurait, on n'a pas le temps de continuer sur la Russie, mais ce que vous évoquez, de ce que vous avez en tête quand vous êtes au club Valdaï, ouais. où il y a des documents qui circulent, et le recours éventuel à l'arme nucléaire apparaît clairement dans un des scénarios si la Russie se rend compte que ses intérêts de grande puissance sont menacés. Il y a de quoi effectivement être inquiet, mais ah, si, vous, si vous permettez, oui. je ne veux pas trop batailler sur la Russie. Je euh, oui. charmant à mon, mon cœur. Il y en a, a d'autres. Non, mais c'est un, un point très important parce que ça montre deux choses à la fois de notre, notre métier. Et moi, je dis toujours, il faut lire très attentivement oui. ce que les autres. Euh, voilà. Et, et c'est un, un très bon exemple parce que le, le rapport auquel vous faites allusion dit. De manière explicite, donc ce sont des rapports qui sont produits dans l'Univers think Tank. Hein, dit, on est en, en novembre 2021. Euh, au fond, il euh, y a trois pays qui peuvent détruire la planète s'ils le, le souhaitent euh, la Russie, la Chine et les États-Unis, si leur statut mmh. international n'est pas respecté. Ce qui est complètement opposé à notre conception de, la et, et, et de la... une contradiction totale avec la notion de dissuasion oui pas. absolument et donc quand vous lisez ça ce qui est mon travail c'est de repérer ça et donc j'interroge les auteurs que je connais euh, mm -hmm. pas comme ma poche mais très bien et qui me disent très froidement tu as parfaitement compris ce que tu as lu mm -hmm. donc ça montre si vous voulez aussi l'évolution intellectuelle et l'évolution d'une pensée stratégique euh, à travers euh, à travers cet exemple et j'essaie de si vous voulez pour chaque chapitre Là, on s'arrête un peu plus longuement sur la Russie, c'est le premier. Ouais, ouais. et sur chaque chapitre, de mettre en écho à la fois les lectures et puis des discussions de cette nature. Alors, vous, vous avez commencé, hein, vous avez évoqué l'Allemagne. On reviendra sur la Chine, troisième état sur Terre, si je puis dire, <rire> dans votre chat, dans votre partie euh, on, va, on, va, on va traiter de l'Allemagne, là. Euh, euh, depuis le 24 février 22, donc, il y a euh, cette déclaration du chancelier euh, Scholz euh, qui injecte 100 milliards d'euros dans un fonds spécial pour la pour la bundes c'est le fameux changement d'époque euh, euh, c'est on le sait euh, une armée qui était quasiment en cessation de paiement enfin quasiment au, au bord de la faillite hein. c'est comme ça qu'elle était présentée et euh, l'allemagne semble que comme a dit le chancelier vouloir assumer c'est vous qui l'écrivez vouloir assumer ses responsabilités en Europe et euh, dans le monde en ces temps euh, difficiles mais vous vous interrogez vous-même sur le fait de savoir si elle a vraiment la volonté d'opérer une telle réorientation de sa politique de défense et d'assumer une telle ambition désormais pourquoi vous avez ce doute parce que les armes les allemands ont une armée pour ne pas s'en servir voilà. et que le, la, la, la, la révélation pour eux de l'agression de février 2022 c'est que la quatrième économie mondiale Découvre que euh, il n'y a plus de bouteilles vert en fait, on dire les choses peut-être trop rapidement et trop injustement, mais euh, se découvre euh, dans, dans une situation euh, militaire très délicate. Et je pense que c'est pas en injectant 100 milliards que ça résoudra le problème, parce que fondamentalement, on peut pas reprocher ça aux Allemands, puisque c'est l'armée allemande que nous avons voulu. Donc on est, nous, Français, dans cette contradiction en disant ah, les Allemands ne sont pas assez sérieux euh, en termes militaires. Mais en réalité, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas sérieux, euh, dans, la, dans la mesure où l'armée allemande est complètement otanisée et euh, se conçoit et mmh. se, se, se commande dans ce, ce cadre-là. Il se trouve qu'hier soir, je participais à, à un débat à l'hôtel de, de Beauharnais, la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne en France, avec des collègues allemands sur ce sujet-là. Et c'est tout à fait frappant de voir comme l'exercice qui nous était demandé, c'était de, de, de, de résumer en dix minutes la vision que j'avais de la culture stratégique allemande. Et on a demandé aux collègues allemands de faire la même chose pour la, pour la culture stratégique française. Et en fait, il y a un dialogue qui ne se fait pas, parce qu'on n'utilise pas, on ne se comprend pas, on n'utilise pas les, les, les mêmes termes. Euh, comme je l'explique dans le livre, le terme géopolitique est ouais. un terme euh, explosif euh, en Allemagne, puisqu'en fait, il est, très, il est associé, pour faire très simple, au nazisme. Mm -hmm. euh, alors qu'ils ont été euh, précurseurs. Hein, oui, bien de, sûr. De, enfin, ils euh, ont, alors, de, bien avant le nazisme. Bien avant oui, le nazisme. absolument. C'est-à-dire que c'est aussi... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant le livre, euh, je, que je sentais de manière intuitive, mais j'ai vraiment découvert. C'est qu'en fait, le, la, la World Politics... Euh, à son pendant allemand c'est le dialogue euh, intellectuel stratégique entre allemands et américains de euh, la fin du 19e et du début du 20e siècle parce que ce sont les deux puissances émergentes du moment mmh. donc elles elles, elles, elles, elles elles cherchent à prendre leur place au soleil pour paraphraser le kaiser euh, et sont dans un dialogue euh, stratégique extrêmement étroit bon. d'ailleurs qui à mon avis reste sous jacent ce que mmh. je explique souvent c'est que quand on va à la conférence euh, de Munich sur la sécurité, qui est le grand Raoult euh, allemand tous les ans sur les questions de sécurité. Bon, ben, la première fois euh, que je suis allé, euh, en revenant, j'ai compris que euh, la relation franco-allemande était une question euh, parfaitement euh, secondaire euh, en matière stratégique pour, euh, pour l'Allemagne. Parce que vous voyez la puissance du transatlantique germano-américain. Euh, euh, Présentez-nous quand même cette figure qui est le général Karl Haushofer, euh, qui a quand même un destin assez étonnant. Euh, parce qu'il est un des piliers de, ce, de cette analyse géopolitique en Allemagne. Oui, alors, d'abord, il y a une tradition très importante en, en Allemagne sur laquelle naît la géopolitique, mais c'est la tradition de la géographie. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'Allemagne, euh, de la fin du XIXe, l'Allemagne Bismarckienne, euh, fait de la géographie une discipline, euh, pour faire simple, du secondaire. C'est-à-dire que les, les, la population allemande est probablement la plus... Euh, la plus formée à ces questions-là à l'époque, avec une école euh, des manuels, quelque chose de, de, de, de, de très poussé. Vous euh, dites même que c'est la discipline euh, qui a eu la, la géographie la plus grande importance politique car elle a contribué idéologiquement à l'unification allemande. Hein, ouais. Si vous voulez, il y, y, y a un substrat, mmh. notamment avec des figures comme Ratzel, très intéressante à, à relire, euh, qui voit euh, les choses en termes très biologiques. Bon. Et puis à chauffeur d'abord à une expérience du feu en un, 14 18 en 14 18 il a ensuite euh, une expérience au, au japon où il est, euh, il est attaché militaire très fasciné par la victoire japonaise contre la russie euh, tariste, voilà. euh, et puis il se met à écrire et euh, crée une, une revue euh, qui devient une, une sorte de revue de référence et puis là il a un un, un dialogue euh, avec Rudolf Hess, le, le, le, le dauphin de Hitler, qui partage euh, les années de, de prison de, de Hitler pendant lesquelles, mmh. alors on sait pas si au chauffeur a rencontré directement Hitler, on imagine qu'en fait euh, L'a lu par l'intermédiaire de, de Rudolf Hess, et puis il va, su, il va se suicider en 45, euh, après la guerre. Et donc, pour les Allemands, en fait, le terme géopolitique, moi je le serai toujours. Il se trouve que j'ai eu la chance de d'avoir le prix du livre géopolitique pour euh, l'affolement du monde en, en, en 2019. Alors, j'étais tout content de ça. Et puis, je dis à, à, à un père euh, allemand qui dirige un film tank allemand euh, Volker Perthes pour ne pas le citer. Euh, j'ai ah, eu le prix du livre géopolitique et vous avez un prix du livre géopolitique euh, vraiment euh, ouais. vraiment inimaginable au fond euh, voilà. alors, je dis, oui, ne t'inquiète pas c'est pas le prix au chauffeur euh, c'est décerné euh, par des universités mais ça montre bien si vous voulez la, la, très, la très grande difficulté alors pour revenir à votre question que je suis un peu écarté avec le chauffeur et l'anecdote mais euh, pour revenir à la question le, le vrai sujet il est d'ailleurs à la fois pour l'allemagne et pour la france vous avez raison les allemands injectent alors, dans le discours 100 milliards, une fois. Euh, c'est un pays qui consacrait euh, jusqu'à février euh, 1900, euh, 2022 1,5% de son PIB euh, à sa dépense militaire, alors qu'en principe, dans le cadre de l'OTAN, on doit être à, à 2%. 2%. Voilà, ouais. enfin, la... la... à... absolument. Voilà, voilà, Mais en gros, il est tendanciellement sous-investi sur, euh, sur sa défense. Et pourquoi je fais le parallèle avec la France, si vous voulez, c'est que nous avons un débat... Euh, devant nous euh, en France sur la loi de programmation oui. militaire 2024-2030 sauf que j'ai fait une, une, une tribune dans le monde de ce soir sur, sur ce sujet euh, où nous avons, où nous allons en gros nous aussi mettre 100 milliards sur la table en plus par rapport à l'étiage et le problème encore plus fort pour l'Allemagne que pour la France c'est que compte tenu de l'inflation euh, compte tenu des possibles chocs euh, des probables chocs si je vais au bout de ce que j'ai essayé d'expliquer dans mes dans ambitions inavouées, au fond, l'armée française, si tout se passe bien, restera à peu près au même étiage qu'aujourd'hui en mettant 100 milliards en plus. Donc c'est un vrai problème, en fait. Dans, dans un contexte stratégique qui, à mon sens, euh, et je suis le premier à le déplorer, évidemment, euh, se dégrade très rapidement. Et alors pour l'allemagne si le problème est, est, est encore plus plus profond parce que le rattrapage est parce que le dit. rattrapage voilà et puis il y a un enseignement si vous voulez euh, vous avez eu la gentillesse de mentionner euh, robert Franck qui m'a beaucoup aidé dans, dans mes travaux qui avait lui-même fait sa thèse sur euh, sur le réarmement français entre 35 et 40, qui mmh. euh, explique comment le Front, Front Populaire a relancé la dépense militaire, mais à comment en fait... à l'inverse de toute la propagande de Vichy. – Oui, absolument. Mmh. Et comment en fait le, le, le tissu industriel de l'époque n'a pas pu l'absorber. Mmh. Bon. Il y a une, y a une, une sorte d'enseignement qu'on voilà, qu est en train de redécouvrir à nos dépens, c'est que vous ne rattrapez jamais. Oui. En période de crise aiguë, un désarmement structurel. Et c'est aujourd'hui le problème des Européens. Parce que la BITD, quelque part est en panne, elle repart pas, c'est ça ben, C'est pas qu'elle repart pas, mais elle, elle, elle, elle a d'abord des capacités d'absorption qui sont euh, limitées. Vous êtes sur maintenant des, des matériels oui. très sophistiqués. Et euh, alors il y, y a des progrès hein, qui sont faits. On est en train de réapprendre à faire. Euh, quand Je dis progrès, oui, entendons-nous les, hein. les, les obus Les obus. Comme ça. Mais euh, euh, c'est si vous voulez, vous, vous, on est en train de sortir d'une d'un cycle historique où les européens en tendance ont commencé à désarmer au début des années 70. À l'époque, on est à 3% de 3 ou 4% de 3 et 4% de PIB de dépenses militaires pour un pays comme la France. On continue à désarmer après le 11 septembre 2001, alors que tous les autres. Grands acteurs stratégiques États-Unis, Chine, Russie, Arabie Saoudite, Turquie, Inde réarmés massivement. Donc en fait on est à deux générations de désarmement contre des acteurs qui sont à une génération de réarmement. Et bien ces tendances-là, vous ne pouvez pas vous pouvez dire j'injecte 100 millions comme le fait 100 milliards pardon comme le fait le les Scholz. C'est pas pour ça que vous allez acquérir une crédibilité militaire suffisamment dissuasive pour faire en sorte que Vladimir Poutine euh, sorte d'Ukraine. J'aurais voulu vous interroger sur cette phrase très importante euh, que vous, êtes, vous écrivez, page 112, sur le propos du changement d'époque et sur les relations au sein du couple franco-allemand. Je la cite. Hein, « Notre pays doit prendre acte du fait que l'Allemagne est plus importante pour lui qu'il ne l'est pour elle. » Phrase. Euh, complexe, hein, mais qui dit bien ce que ça veut dire quelque part. On compte très peu finalement. Hein. Mais on va passer C'est juste dire qu'en fait, on a mais... décroché économiquement mais voilà, une génération avec l'Allemagne part... et que la, français la, français la, français... la croissance allemande a toujours été supérieure à la croissance française depuis mmh. de, depuis 2000. Voilà. Mais euh, on va on ne va pas passer sur la mer. Hein. On, va, on, va, on va parler de la Chine. C'est dommage parce que c'est essentiel. Mais les lecteurs se reporteront. À, à, à votre livre et puis de toute façon comme on va parler des états unis forcément on va aussi parler de la Chine tout ça est, est, étant totalement euh, euh, imbriqué euh, sur, sur, les, sur la mer euh, vous commencez par l'évocation de, de, de l'hymne des Marines Corps alors ça paraît surprenant créé à la fin du 18e siècle dont l'hymne commence par des palais de Montezuma aux rives de Mexico hein. Et, et vous soulignez que les états unis ont gagné en 45 le grand combat naval global mais que désormais l'idée de l'amiral alfred Mann, selon laquelle la puissance nationale la grandeur et la sécurité ne sont que les résultants d'une force navale massive ne suffit plus il faut désormais repenser la puissance navale en fonction notamment des progrès balistiques et spatiaux alors les états unis Pays continent euh, avec deux rives étonnantes, hein, l'Atlantique et le Pacifique. Est-ce que vous diriez que c'est la puissance navale encore de la suprématie navale Alors une autre manière de, de reformuler votre question ah. et de faire le lien avec la Chine qu'on ne peut pas traiter, c'est la, la grande question géostratégique, si vous voulez, du moment, c'est est-ce que la Chine va réussir ce que François J. appelle son basculement à la voilà. -à son passage à la mer. As l'assaut politique ou dans la voilà. socratique hein, voilà. c'est la notion que et donc c'est tout l'enjeu de taïwan c'est à dire euh... comment en fait la chine ouais. sort de mer de chine ouais. accède à la haute mer que ce soit par le sud ou que ce soit par le nord vers l'arctique et la question euh, qu'on ne se pose pas encore enfin que je soulève dans, dans le livre c'est quand est-ce qu'on aura au fond euh, des bateaux chinois au large de brest ou quand est-ce que euh, on sera on aura pris conscience de l'inversion historique entre euh, le portugal qui part se connecter à l'économie asiatique au 15e siècle, et euh, des investissements chinois dans les ports grecs aujourd'hui, portugais demain. C'est <rire> le, le grand sujet, en fait, ça. Ouais. Euh, Alors, du coup, pour les États-Unis, c'est euh, le, le, le, la, la particularité, si vous voulez, le, la, la continuité entre la domination britannique et la, et la domination euh, américaine, c'est le sea power, c'est-à-dire... Mm -hmm. Cette capacité, en fait, à dire euh, il vaut mieux euh, être capable de se projeter, de maîtriser la mer, euh, de maîtriser les flux. Et ça, ça se traduit aussi dans des conceptions, à mon avis, du capitalisme différentes. C'est-à-dire, au fond, un capitalisme anglo-américain basé sur la rotation des flux, euh, sur la rapidité de, la, de, de, de rotation des flux, versus un capitalisme continental davantage basé sur l'épargne de type euh, franco-allemand, euh, notamment. Donc ça va assez loin, en fait. Cette, mmh. euh, cette, mmh. euh, cette Ça va même très loin, dans le sens où, vous l'avez rappelé, les États-Unis ont deux façades océaniques, euh, sont désormais autosuffisants euh, dans le domaine énergétique mmh. pour le pétrole et pour le gaz, sont exportateurs nets, c'est un changement absolument majeur qui, qui est intervenu au, au, pendant les, les, les années euh, 2000, euh, ont une flotte... Euh, effectivement qui reste la première flotte mondiale avec 10 porte-avions donc ça veut dire quoi c'est ne faut pas voir ça comme un truc de... De petits soldats, c'est la capacité de projection en fait, mm -hmm. capacité de, de ce qu'on appelle dans le jargon d'entrer en premier. Mm -hmm. Et donc, euh, vous envoyez deux porte-avions dans le détroit de Taïwan, ça veut dire quelque chose pour vous. Euh, vous pouvez bloquer le détroit de Taïwan. Vous, vous dites que la suprématie américaine c'est d'être supérieur à toutes les coalitions oui. possibles contre, contre, contre, contre eux. Hein. Oui, là, là les chiffres sont assez euh, frappants. Si vous voulez, la, la dépense militaire américaine c'est 700 milliards mm -hmm. de dollars par an, avec une Chine qui est entre 250 ouais. et 300 milliards. Donc, à eux deux, les deux pays représentent plus de 1000 milliards par an de dépenses militaires et la dépense militaire mondiale par an, c'est à peu près c'est un peu moins de 2000 milliards. Donc Ça, ça donne, un, ça donne les, les, les, ordres de, les ordres de grandeur. Ensuite, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, ce qui m'a vraiment fasciné en l'écrivant, c'est que je pense que la, la grande force des États-Unis, enfin, la force, la capacité des États-Unis en termes géopolitiques, c'est de nous obliger à penser global. Et ça, ça va très loin en fait. C'est-à-dire que euh, on pourrait tout à fait avoir une lecture régionale du monde, pas enfin, de en région. Mais les États-Unis, en fait, considèrent que la puissance dominante, c'est celle qui con qui contrôle ce qu'on appelle les espaces communs, mm -hmm. donc la haute mer, de plus en plus les fonds sous-marins, toute une évolution de la doctrine, l'espace aérien, et puis l'espace exoatmosphérique, exo c'est-à-dire euh, voilà, le, le, le spatial, le satellite, le, le, le satellitaire, et puis le cyber. Voilà. Ça, ce sont les espaces communs, c'est-à-dire des logiques réticulaires de flux de réseau euh, où le où le l'enjeu c'est de tenir des, des, des points clés, des points critiques. Et euh, à ce jeu là, euh, effectivement, ils ont à mon avis euh, une avance, mais une avance qui leur est désormais contestée frontalement par les chinois qui ont eu qu'ils ont ils qui mmh. savent très bien que le contrôle de la mer et la condition pour eux euh, de euh, la domination qu'ils qu recherchent parce qu'en fait la mondialisation c'est avant tout une maritimisation mais pardon je suis pas du tout spécialiste mais vous dites les, les, les chinois en l'humane euh, est ce que ça veut dire que par exemple quand un satellite chinois se rapproche euh, très près d'un satellite américain euh, euh, et que les Chinois disent, mais euh, dans l'espace, euh, en gros, euh, c'est un espace commun hein, euh, euh, où euh, le coup des ballons là qu'on a, qu a, qu a suivi, hein, c est, c est, euh, ça veut dire que finalement la, la, la, le point de vue stratégique euh, chinois euh, est, est comparable à, à celui des Américains. Il y a ba une, bataille, une bataille potentielle pour euh, quoi faire dans ces espaces communs. Ah ben bah oui, la bataille est en cours. Ça je vous confirme. C'était le sujet de, de Guerres invisibles, le précédent livre. Qui se voulait une réponse euh, à la guerre hors limites qui est un, un livre que j'avais enseigné et qui avait été publié par deux officiers de l'armée populaire de libération en 1999 traduit en français en, en 2003 dont je vous recommande aussi la lecture hein, c'était traduit chez euh, pardon louis chez Payot, absolument euh, et en fait ils disent deux choses que à retenir enfin hein, c'est vraiment un très bon livre mais euh, les militaires ont perdu le monopole de la guerre ce qui ne signifie pas l'inanité euh, des appareils de défense, mais ce qui signifie pour eux que le conflit est beaucoup plus latéral que frontal. Et puis la deuxième chose, et il se trouve que je l'avais relu pendant le confinement euh, un peu par hasard, c'est qu'ils listent 24 types de, de guerres allant de la guerre nucléaire, la guerre environnementale, en passant par la guerre sanitaire ou la guerre financière. Et donc, euh, c'est une manière pour moi de, de dire que euh, vous avez un changement de la grammaire stratégique mmh. qui est de moins en moins euh, euh, construite sur des formules ou des, des termes occidentaux, mais une capacité de la Chine désormais à produire un, un, un, un, un discours stratégique auquel nous sommes obligés de réagir. Voilà. Et donc, dans les espaces communs, eh bien, évidemment, oui, la haute mer est un espace. En plus, la haute mer, c'est bien parce que c'est un espace... Euh, vous pouvez faire, c'est encore un des endroits où vous pouvez faire des choses sans que ça se voit trop. Mmh. vous pouvez imaginer, si vous voulez, il y, y a des scénarios, il euh, a des scénarios assez redoutables. Hein, c'est que, c est, c est, c est, si vous voulez, c'est pas la même chose d'utiliser, ça serait pas la même chose, je vais formuler comme ça, ça serait pas la même chose d'utiliser euh, l'arme nucléaire contre des populations civiles par rapport à un usage euh, de l'arme nucléaire euh, contre une flotte en haute mer, dans une dimension tactique. Voilà. Et ça, ce sont des cas de figure que j'essaie de d'examiner dans le livre et qui se trouvent à la fois, enfin qui sont au cœur, à mon avis, de la confrontation sino-américaine. Je vous pousse parce que je veux qu'on avance. Il y a un état dont on peut être surpris de le voir figurer dans la deuxième partie sur la mer, c'est l'Inde. Alors, je me suis amusé à reprendre mon atlas basique. Alors, on connaît le chiffre, ça y est maintenant 1,4 milliard millions d'indiens. Ils ont cet été il dépasse les chinois bon maintenant tout le monde a, tout le, monde a, a, a le chiffre en tête euh, un, un, un pays qui fait euh, euh, 3,2 millions de kilomètres carrés c'est bien pour ça qu'on parle de sous-continent sous hein. je rappelle que la france c'est 550, 550 000 carrés. alors euh, ce, ce sous-continent euh, plus de 15 000 kilomètres de frontières terrestres et moitié moins de frontières maritimes 7500 kilomètres alors, on, on se dit, mais pourquoi, Monsieur, monsieur Gomard, euh, pourquoi Thomas Gomard, grand expert, a, a, a classé euh, l'Inde parmi euh, dans le chapitre de la mer, ou des puissances de, de la mer Alors, on regarde les fameuses îles Adaman et Nicobar, bon, dans le golfe du Bengale. On ne sait pas forcément et les îles lagdives. Euh, on se dit, mais c'est pas pour ça. Et surprise, vous dites, l'histoire maritime de, de, de l'Inde, hein, c'est ce que vous dit. Euh, un, un, un, un, un conseiller national indien à la sécurité, vous dit que l'histoire maritime de son pays a commencé il y a 7000 ans. Mmh. Euh, et puis vous dites aussi que euh, euh, cette Inde euh, euh, est en train de, de, de, de, de découvrir un peu l'importance de, de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique, hein, que les français connaissent bien aussi euh, alors c'est quoi qui, qui associe l'inde à, à, à une puissance que l'on peut ranger dans, dans dans le cas de la mer ou dans le la catégorie de la mer bah votre point est assez redoutable. J'avoue, je l'avais pas fait, mais ça me donne une idée pour un prochain livre, voilà, le calcul de, de la frontière terrestre, frontière maritime. Euh, D'autant que vous avez une tension très forte dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. Bien coup de bâton, parce voilà, que c'est oui, hein. avec, ouais. euh, avec des, des affrontements très sérieux régulièrement, ouais. et puis un grignotage chinois hein, mmh. au, dé, au détriment mmh. des Indiens. Alors pourquoi fais un, un, je le mets dans ce, dans ce cadre-là D'abord. Ce qui m'a orienté à, dans, dans, à construire le livre ainsi, c'est AUKUS. Euh, oui. Vous savez, oui. cette, alliance, ce que oui, oui. Voilà, cette alliance entre les États-Unis, euh, l'Australie et le Royaume-Uni en septembre 2021. Qui nous a coûté enfin fabuleux. Là, voilà, avec le euh, euh, marché de, de, de sous-marins. Et en fait, quand vous lisez le texte d'AUKUS, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était que les trois pays se euh, présentaient comme des démocraties maritimes. Mm -hmm. Euh, Sous-entendu que la France n'est pas une démocratie maritime. Euh, donc vous voyez, là aussi en termes de, de profondeur de culture stratégique, euh, la France, c'est ce ressac en fait toujours entre le continental et la mer, d'une certaine manière. Mm -hmm. euh, donc je suis parti de là, et en fait pourquoi j'ai associé l'Inde, c'est que vous avez tous ce débat sur est-ce que, dans quelle mesure l'Inde participe activement ou passivement à ce qu'on appelle le quad, c'est-à-dire la relation stratégique de plus en plus étroite entre les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde contre la Chine. Mmh. Euh, et ensuite, il y avait une réflexion sur est-ce que l'Inde est une démocratie, euh, qui est une question euh, très délicate parce qu'on a quand même un durcissement euh, du régime euh, indien avec Narendra Modi, avec euh, Modi, avec euh, alors les experts indiens sont pas d'accord sur euh, sur cette définition, mais quelqu'un comme Christophe Jaffrelot parle de démocratie ethnique, euh, désor désormais euh, pour l'Inde. Et en fait, on sait bien que ce qu'on présente souvent comme la plus grande démocratie du monde, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe euh, et qu'il y a des formes d'autoritarisme euh, euh, de plus en plus visibles mm -hmm. euh, avec, euh, avec un pays qui, en même temps, sur le plan euh, diplomatique, est, à mon avis, euh, insuffisamment étudié. C'est-à-dire que euh, L'Inde se présente désormais comme euh, euh, souhaitant le multi-alignement, euh, c'est-à-dire, par exemple, va condamner la Russie, mais ne pas la sanctionner euh, parce qu'en fait mm -hmm. euh, elle est tributaire des approvisionnements d'armes russes. Et puis je l'ai également mise dans ce groupe là parce que il y a une ambition euh, navale tout à fait assumée de la part des Indiens et effectivement cette carte mentale. Qui vient des états unis de l'indo pacifique euh, reprise par l'inde et carte mentale que nous européens et français en particulier avons adopté puisque désormais on a une stratégie dite indo pacifique française et que l'union européenne en tant que telle a une stratégie indo pacifique et que les deux en particulier celle de la france reposent sur ce partenariat stratégique avec euh, mmh. avec l'Inde. alors c'est quoi un partenariat stratégique c'est assez simple hein, c'est qu'on vend des armes hein. mais c'est très Aujourd'hui, pour un pays comme la France, euh, dans, les, dans les pays avec lesquels on a un partenariat stratégique qui va très loin, euh, vous avez principalement euh, l'Inde, les Émirats, la Grèce. Alors justement, on aborde la troisième partie, non pas parce que la Grèce est traitée dans le livre par effet, j'allais dire, presque logique, ben, on ne peut pas euh, ne pas la traiter. C'est la troisième partie. Alors là, il y a trois États. Ça serait trop long, encore une fois, de regarder, c'est passionnant, l'Iran, euh, euh, l'Arabie saoudite. Il euh, y a ce que vous appelez euh, la, la, la planète euh, islam. Hein, euh, islamique hein, c'est un concept défini par Jean-Robert Pitt qui parle lui de planète catholique hein, en vis-à-vis -vis, hein, de, de de cela Alors, on, va, on va parler de la de, de, de, de la Turquie parce qu'il y a une actualité évidemment hein, dans dans on a, on a cet échange le, le 20 avril euh, 2023 euh, et, et on est à cinq semaines du premier tour d'une élection présidentielle à Ankara euh, dont où on est les experts considèrent que le, le Recep Tayyip Erdogan n'a jamais été autant challengé pour, cette, pour, cette, pour cette, cette présidentielle ce modèle que vous appelez autocrate nationaliste euh, qui est appuyé qui s'appuyait sur sur l'islam instauré par Erdogan est-ce que euh, dans le scénario éventuel de, sa, de, de la défaite d'Erdogan est-ce qu'il est appelé à, à se maintenir selon vous euh, par une logique de puissance d'une Turquie qui a retrouvé en quelque sorte une vraie présence internationale ou euh, est-ce qu'il est très associé à, à, à Erdogan Question difficile pour moi, qui faudrait poser à ma collègue Dorothée schmidt qui suit ça de très très près, mais je vais vous répondre de manière un peu indirecte. C'est à dire que, à mon avis, ce qui survivra et Erdogan, il y a deux choses d'abord, il ya les projections qui ont été faites sur l'AKP, comme euh, le parti d'Erdogan, ouais, le parti d'Erdogan, euh, et donc cette, cette euh, espérance en Europe euh, chez certains d'un islam politique qui trouverait Grâce à la une formulation susceptible de servir de modèle. En fait. Oui, parce qu'un temps, pardon, je vous coupe, mais on disait, mais la capé c'est le MRP de la quatrième oui, république. Ça. Et alors, quand après... même assez, assez prodigieux comme erreur d'approche. Alors, alors je, je cite, je crois une, une formule très très utilisée d'Erdogan euh, euh, sur la démocratie :« Un tramway euh, comprend euh, jusqu'à ce qu'on en ait besoin, en fait, euh, pour pour atteindre le, le, le contrôle, le contrôle finalement. » On n'est pas du tout en Turquie. Alors il y a eu la tentative de coup d'État en 2016, euh, donc un durcissement, une reprise en main, un rôle de la CAP qui, qui est très euh, très profond dans le tissu, dans, dans, dans le tissu social. Euh, on n'est pas dans, on n'est pas du tout dans une situation comparable à celle de la Russie, par exemple, hein, en termes de, de, de, de contrôle politique, même si c'est un régime c'est un régime autoritaire. Mais à mon avis, ce qui lui survivra euh, c'est euh, l'idée nationale turque en fait mmh. c'est à dire qu'on a on a une turquie notamment euh, là j'ai beaucoup travaillé sur la production de la marine turque euh, qui euh, institutionnellement n'est pas favorable à, à hein, mmh. est, euh, de, de, de, de la cap qui est d'un nature émaliste mais qui est elle-même productrice d'une vision géopolitique et en fait quand, quand vous euh, quand vous discutez avec ces gens-là quand vous lisez ce qu'ils écrivent ils comprennent pas pourquoi la mer des ce c'est pas eux mmh. et là ça, ça. Vient et ils participer. comprennent ils comprennent pas pourquoi en fait euh, euh, la, la première guerre mondiale s'est finie de cette manière ouais. ils comprennent pas pourquoi euh, le, le, L'Empire ottoman ne serait pas d'une certaine manière réactivé dans sa géopolitique ou dans ses, dans ses frontières. Et je ne comprends pas, où... pas pourquoi la France est en partenariat stratégique avec la Grèce, au point oui. de, de, de fournir des armes à la Grèce, en particulier face à, aux explorations gazières qu'on a vues dans, dans, dans la Méditerranée orientale faites par les Turcs Alors, et il y a de la part de la Turquie, si vous des évolutions tout à fait majeures, celles que vous mentionnez, c'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi avec la guerre de Syrie, enfin, la situation au Levant, c'est que la, ce qu'on appelle la Méditerranée orientale est devenue une zone de compétition de puissance très forte, dont les Européens occidentaux sont progressivement sortis à la faveur de la Russie et de la Turquie en particulier. Euh, qui sont dans des situations d'opposition dans un certain nombre de cas et de possibles coopérations dans d'autres. Et puis par ailleurs, la Turquie, là aussi avec des références euh, euh, très anciennes et, et mélangées par Erdogan, se retrouve en Libye euh, sur, sur ce type de théâtre où considère euh, nécessaire créer ces bateaux d'exploration euh, gazière, euh, considère que... Ces ressources lui appartiennent, ce qui est contesté euh, par, euh, par d'autres pays. Donc on a on a des vrais, on a des problèmes. Je parle même pas de Chypre, etc. On a des problèmes, mm -hmm. euh, je dirais, géopolitiques très classiques avec la Turquie. Mais ce qui est un, ce qui est très intéressant, je trouve, avec Erdogan, ce sont les, les la manière et c'est quelque chose qu'on observe euh, dans tous les, les régimes politiques, mais pour les régimes autoritaires de manière plus marquée, dont l'histoire est, est instrumentalisée en fait. Et, et il y a dans l'élection euh, euh, des jours qui viennent, il y a la prochaine date très importante, c'est octobre, le centenaire de la oui. de la République. Et évidemment, pour pour Erdogan, la manière dont il se voit, dont il voit son inscription dans l'histoire de la Turquie la, par, rapport la, de, la euh, par rapport à celle de par rapport à celle à celle L'autre point très important est passé euh, inaperçu jusqu'à euh, d'une certaine manière, la guerre d'Ukraine, c'est que vous avez des ambitions euh, tout à fait exprimées par la Turquie dans le domaine militaire pour devenir elle-même productrice d'armes. Oui. Et par exemple, la Turquie a développé ce qu'on appelle une diplomatie du drone parce qu'elle a su construire très vite une industrie du drone extrêmement euh, performante qui équipe euh, beaucoup d'armées qui a d'ailleurs équipé l'armée ukrainienne entre 2014 et 2022. Et donc il y a eu aussi une, une volonté turque, si vous voulez, de monter en gamme, c'est-à-dire de bien comprendre que pour être une politique de puissance, quand on n'a pas l'arme nucléaire, faut être capable d'être pris au sérieux en matière militaire conventionnelle. D'où l'investissement sur les drones, d'où l'investissement sur des portes aéronefs, etc. Et donc ça, c'est annonciateur, ou ça rend, ça rend crédible, euh, un discours ambitieux en matière stratégique. Dernière question, on va se faire tirer les oreilles avant de donner la, la, la, la, la parole au public. Le, euh, dans votre épilogue, vous, vous revenez sur les quatre raisons euh, qui ont fait, selon vous, pour la France, euh, en France. Euh, euh, que la France s'est trompée ou n'a pas compris euh, ce qui s'est passé en, en Ukraine hein. donc on, je laisse le lecteur euh, prendre connaissance des trois premières la quatrième euh, c'est ce que vous appelez le problème russe de la France hein. on en a déjà parlé un, un petit peu tout à l'heure euh, et vous dites qu'il qu a en particulier pour doctrine l'anti-américanisme hein. euh, euh, Est-ce que euh, euh, c'est une euh, particularité française, selon vous, euh, en Europe, hein, euh, euh, cette relation a, finalement a, a assez étonnante euh, euh, avec la Russie, quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, des raisons peut-être différentes, mais l'Allemagne était quand même aussi euh, euh, assez proche, enfin, le chancelier Schroeder, je passe vite sur son parcours, mais c'est quand même un peu, un peu le cas. Euh, Est-ce qu'il est qu y a... En France, de personnalités individuelles pro-russes qu'ailleurs, à votre avis, à moins qu'en Allemagne, moins qu'en Allemagne, parce que la relation économique n'a rien à voir et que la, la, la relation gazière euh, russo-allemande a eu un effet d'entraînement systémique euh, sur euh, des parties importantes euh, euh, du patronat allemand, donc c'est d'une nature différente en France, une nature plus intellectuelle. Le problème russe de la france si vous voulez il s'explique pas en fait quand on parle de la russie en france bien souvent directement on parle des états unis et donc ça permet de de relier on l'a vu lors de la dernière campagne présidentielle si vous voulez des, des candidats comme marine le pen Éric zemmour ou jean-luc mélenchon ont eu ont toujours eu un discours on va dire très compréhensif à l'égard de la de, de la russie mais même euh, si on se reporte à 2000 euh, à 2017 euh, quelqu'un comme françois fillon était aussi sur, euh, mmh. sur sur cette ligne là je pense que c'est ça s'explique par cette raison et puis il y a une autre raison qui est la lecture partielle et partielle que nous avons du gaullisme c'est à dire qu'on n'arrive pas à dépasser la référence gaulliste en matière de politique étrangère et euh, partielle et partielle c'est à dire qu'au fond gaullisme on le résume le plus souvent en politique étrangère on le résume le plus souvent à 1966 le retrait euh, du commandement intégré de l'OTAN. Et en on fait, a, on, a... on a souvent présenté comme le retrait de l'OTAN tout donc, court. Voilà. Ce qui n'était pas vrai. Ouais, absolument. Et un peu comme, euh, comme des gamins bloqués sur leur devoir de maths, on a une partie de la classe politique française qui est bloquée sur cette référence. Parce que c'est commode, en fait. Euh, or, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça quand on, quand on observe. Et je l'ai mentionné ma, ma thèse. Mm -hmm. euh, J'ai passé effectivement beaucoup de temps. Donc, il donc y a cette, cette raison-là qui me semble, en fait, traduire. Euh, notre incapacité à dépasser euh, euh, le, le gaullisme, euh, qui est la chose du monde la mieux partagée aujourd'hui en matière de politique étrangère, par toutes les forces politiques. C'est tout à fait frappant de voir le Rassemblement National se réclamer du gaullisme. Euh, voilà. On n'est pas à une contradiction près. Et puis, il euh, y, y a une troisième raison qui est celle que j'indiquais, c'est-à-dire ce que j'appelle un peu le, la lecture grand russe euh, de l'histoire européenne, qui correspond à notre propre... Euh, à l'importance que nous accordons dans cette même histoire européenne et qui nous a conduit, je pense, à négliger euh, ou à mal connaître euh, bah, l'histoire de pays comme la Pologne, mm -hmm. comme, comme les pays baltes ou, ou celle de l'Ukraine, comme on le disait précédemment. On parlerait des heures et on discuterait pendant des heures, tellement votre, votre approche et votre travail est tout à fait passionnant, les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Merci beaucoup, Thomas Gomard. Merci beaucoup. Merci. Merci.